Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions Il me le reproche à chaque fois, il me dit, allez un peu d'entrain <rire> Donc aujourd'hui, euh, on va retourner une petite vidéo où on va apprendre à progresser au bench, ou du moins à essayer d'atteindre les 180, entre guillemets, parce que c'est pas donné à tout le monde évidemment. Et euh, je vais te donner toutes les astuces, toutes les techniques que moi j'ai mis en place pour progresser au bench, et euh, ce qu'il va vous falloir également pour atteindre des bonnes performances au bench. Donc là je regarde cette vidéo, à la fin de la vidéo, t'es chaud au bench. Je, je like, déjà j'ai pas vu la vidéo, je like. <rire> Donc DJ il est là, euh, pareil, pour simplifier les choses. S'il si voit que je commence à parler chinois, il va me le dire. Mais en fait, c'est votre porte-parole, c'est ça. Si c'est trop complexe, il va me le faire comprendre. Et je vais devoir... Euh, voilà, comme c'est un, un tuto, il faut que ça soit compréhensible pour vous. Donc là, Exactement moi, j'écoute. Si je vois que je comprends pas, c'est que vous, peut-être, vous n'avez pas compris. C'est ça. Et du coup, je pose la question. Voilà. Et en plus, il va me servir comme mannequin. Pour... Allez <rire> <rire> Je ne suis pas congestionné, commencez-moi. Ok, donc première chose qui va être vraiment important, ça va être le positionnement au développé couché. C'est à partir de ça que, en gros, c'est là où vous allez pouvoir imposer votre stabilité pour pouvoir être vraiment gainé, fort sur le mouvement, pour ne pas que vous fassiez n'importe quoi, simplement vous recrutiez les bons muscles, que vous soyez le plus fort possible. Donc, c'est super simple. Déjà, dans un premier temps, bah, vous allez vous allonger, logique, et vous allez placer vos épaules en rétropulsion. Donc, donc les, pas épaules, pas les en épaules en arrière. Non, en arrière. On les place ouais. en arrière. C'est ça. Tu fais comme si tu avais un stylo entre tes omoplates et que tu veux le... Entre tes omoplates. Okay, voilà. Et tu vois, ta cage tout de suite, elle se bombe, elle ressort. Ça va vous réduire. La marge lorsque vous allez descendre votre barre, ça va la rétrécir. Pareil, euh, vous savez votre dos, il est arqué naturellement. Faut pas hésiter à accentuer un tout petit peu le truc en reculant vos pieds et en vous mettant sur la pointe des pieds, voilà comme ça. Donc voilà, là les pieds ils sont normaux, il va se mettre sur la pointe des pieds, il va reculer ses pieds, voilà et ça va avoir tendance à arquer un petit peu plus le dos, toujours avec les fesses qui vont toucher le banc. Sinon c'est pas validé. Donc voilà, vous voyez ses jambes, elles sont bien axées vers l'extérieur, ça va lui permettre d'engager les fessiers et ça va aussi lui être utile pour le leg drive. Mais ça on y reviendra plus tard. Non, on parle vraiment du mouvement. Donc là il est en position, il est gainé, tu sens que ton dos y est engagé, que tes fessiers ils sont gainés. Là je sens surtout les fessiers et le dos pour l'instant. Là tu sens les fessiers et le dos, voilà. Vas-y prends la barre, fais une rep. Et voilà, on voit que là la, l'amplitude elle est vraiment réduite. Comparé à quelqu'un qui va être bien plat. C'est bon, c'est bon, on n'est pas là pour congestionner. Tu peux poser. <rire> je suis mec là, Donc ensuite, encore un conseil qui va être lié au mouvement. Ok, donc là le deuxième conseil ça va être en rapport au placement des mains, ça va être super important. GigiO euh, par exemple avant prenait cette prise là, parce qu'il voulait vraiment travailler au maximum ses pectoraux, et comme il travaillait en léger, malgré que ça met l'épaule dans une certaine position assez inconfortable, qu'elle est bien, ça la tire en fait, comme c'est en léger, il n'y avait pas trop de risque, c'est un pratiquant avancé, il n'y a pas de souci, il pouvait se le permettre. Maintenant quand vous allez travailler plus côté force, ça va être bien de venir resserrer les mains un petit peu. Moi ce que je fais c'est, là c'est un petit peu trop serré, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon pouce ici, voilà. En fait, je vais venir poser mon pouce carrément ici au niveau de l'ongle. Je vais le poser sur la rainure qui vient séparer la phase lisse de la phase un peu crépue. Et je vais venir accrocher la barre entièrement. Voilà. Et là, j'aurai ma prise à peu près idéale qui est ni trop serrée, ni trop large. Ça va permettre de venir recruter aussi les triceps. Et donc, un muscle en plus, plus de force. C'est juste totalement logique. Donc là, on est large. Là, on est serré. On est serré toi, là, on est serré. Là, on est moyen. Voilà, moi je suis un entre-deux. Après, j'ai aussi les épaules étroites, mais ça on en reviendra à la fin lorsqu'on parlera côté table. Euh, donc voilà, là il a en prise un peu plus serré, Vous allez forcément ressentir beaucoup plus les triceps. C'est pour ça que moi j'ai tendance à développer facilement mes triceps. Ça fait une heure je suis tout nu. Euh, je peux faire une petite série Allez, je vas-y, fais une petite série. Donc là il a. En... Vas-y, attends, gagne toi bien. Sors tes pecs à fond. Arc ton dos. Vas-y, recule tes pieds. Recule, recule. Recule, hein. Voilà, faut que tu sens que es sur la pointe, que ça te tire. Fessiers serrés et tu vas-y, tu m'en vas. Et là ça monte tout seul, c'est explosif. Après là, c'est de l'amusement pour lui, 50 kg évidemment. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est du mouvement. Après, il y aura le leg drive, je vais vous mettre une vidéo. Le leg drive, c'est lorsque vous êtes en train de pousser. Vous allez utiliser vos jambes, pas pour pousser vers le haut et lever vos fesses, mais vous allez pousser vers l'arrière, vers vos épaules. Ça va vous permettre de vous donner un élan pour pousser la barre plus facilement. En gros, lorsque vous allez pousser avec le leg drive, vous allez aussi engager vos cuisses. Plus vous allez engager de muscles et plus ça va être simple pour vous de pousser. C'est juste voilà. de la logique, c'est... C'est de la physique, c'est comme ça. Là, on va passer à la partie un petit peu moins fun pour ceux qui regardent cette vidéo parce que on n'est pas tous doués pour le développer couché, malheureusement. Tu pourras mettre en place tout ce que tu veux, le meilleur mouvement au monde, etc. Un mec qui est doué génétiquement pour faire ça, qui a les bras courts, qui est étroit d'épaule, qui a une grosse cage thoracique, bah, comme moi simplement, Tiring voilà, <rire> c'est ça. <rire> si vous avez tous les caractéristiques pour être un bon bencher, vous allez être un bon bencher. Tout ce qui est poussé, j'ai des très très grosses facilités. Au bout d'un an de musculation, j'avais déjà 130 kg en PR au coucher, ce qui est le PR de certaines personnes qui s'entraînent depuis 3 4 ans. Aïe. Arrête de rigoler. Non mais <rire> c'est moi ça va. Hein. C'est la vérité, <rire> c'est le PR de certains qui s'entraînent depuis 3 4 ans et euh, c'est une question de génétique, c'est juste comme ça. Ça vous n'allez rien pouvoir y faire. Donc le meilleur tonton, le meilleur pour faire du développé couché, ça va être toi tu peux rester de face le meilleur pour faire de du... okay, un peu. Voilà. Le mieux pour faire du développé couché, ça va être euh, une largeur d'épaule assez étroite, lui il est moyen quand même, il est pas très étroit comparé à moi, mais ça va, ça reste bien pour faire du bench, par contre ses bras sont longs, il a des bras assez longs, ça ça va être problématique lorsque vous allez descendre, vous avez un trajet, il est super long, les pecs par contre ils sont bien épais, et ça, ça aide à réduire bah, le mouvement, vu que les pecs ressortent, t'arrives plus vite sur les pecs, tu remontes plus facilement, encore un avantage, hein. ici aussi ouais. apparemment on a, on a de la chance, ouais, par ici. moins que toi quand même par rapport, En fait, ouais, moi, moi, fait, mes segments sont vraiment très très courts par contre, moi c'est ce qui fait défaut, c'est ma... mon avant-bras ouais, par, avant par rapport à avant bras, ah c'est vrai que t'as un avant-bras ouais. quand même sacrément quand t'as un orang autant en fait. <rire> ça, ça va être vraiment les principaux atouts lorsque vous allez faire du développé couché. Après, il y aura aussi certains avantages musculaires. Moi, par exemple, j'ai un gros point fort triceps et forcément directement, c'est hyper avantageux. Vous avez un muscle fort qui intervient dedans, tout de suite avantageux. Point fort triceps, point fort pectoraux, un peu moins parce qu'en termes de force, c'est pas ce qui va donner le plus. C'est beaucoup au niveau des bras que tu vas pousser quand tu vas faire du développé couché. Donc gros triceps, grosse cage thoracique, bras courts épaules étroites, c'est le combo gagnant. Il faut que vous ayez au moins trois de ces caractéristiques-là et vous allez être un bon bencher. Mais sans ça, on peut quand même avoir des bonnes pertes. Évidemment, tu peux avoir des bonnes pères <coughs> N'oubliez pas qu'une personne douée génétiquement qui s'entraîne moyennement sera toujours moins bonne qu'une personne pas douée génétiquement qui s'entraîne comme trois personnes, forcément. Parce que toi, tu me considères comme... Euh, un. Toi, t'es dans la... Par rapport à ma morpho est-ce que tu penses que je suis susceptible d'avoir des bonnes perfs au bench que je dirais que tu as euh, deux avantages sur quatre tu ouais, des bons bras, des bons pecs, mais tu as les clavicules un peu trop étroites et des bras un peu trop longs mais même avec ça j'arrive à faire deux fois mon poids du corps au, ça. au bench donc je fais du 140 pour 75 kg on va dire et euh, c'est ça le max naturel qu'on peut atteindre entre guillemets parce qu'il y aura toujours des exceptions de la nature qui vont faire un peu plus C'est deux fois son poids du corps au bench vous êtes dans euh, le top en fait c'est le top natif, c'est ça et du coup les, les solutions pour avoir un bon bench parce que ok il euh, faut savoir si on est fait pour, pour ça, mais on peut quand même sûr. y arriver si on n'est pas fait pour ça. Bien sûr. Mais, mais qu'est-ce que je dois mettre en place Pour être bon bench, déjà, il va falloir appliquer tout ce qu'on a dit durant cette vidéo. C'est-à-dire la morphologie, le placement, les techniques, le drive, etc. Mais il va falloir aussi avoir un entraînement adapté. C'est pas en faisant d'hypertrophie que vous allez atteindre des très grosses charges au développé couché. Si vous voulez devenir très bon, il va falloir mettre en place une stratégie, un entraînement type force. Pour ça, je vais vous rediriger vers la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, le euh, 5-3-1 de Jijo. Euh, oui. Moi, c'est pas ce que j'ai utilisé, mais c'est une des meilleures techniques. Ça a fait ses preuves, en fait, simplement. Moi, c'est juste que j'ai voulu faire un massos. J'ai fait un peu en freestyle et, et coup, ça a marché. Ta méthode, c'est quoi, toi, exactement Moi, à chaque training pack que je faisais, je faisais un top 7. C'est-à-dire, j'allais prendre une charge que je maîtrisais potentiellement. Pas vraiment. Par exemple, si mon père était à 130, on va dire. J'aurais mis 110 et j'aurais essayé de faire... Si je suis vraiment, j'aurais tout donné sur la première séance. En fait, tu donnes tout sur la première séance, tu mets le plus lourd possible. Ensuite, ça fait un peu la potentiation. Tu descends et tu fais trois séries en hypertrophie. Et chaque séance, tu fais un top 7 et tu essaies de rajouter des charges à chaque séance. Tu as fait 110 la semaine dernière, tu mets 112.5. La semaine d'encore après, tu mets 115 et tu montes, tu montes, tu montes. Et ça a marché pour moi. Okay, donc lui, il s'est buté. Voilà, c'est juste que oui, je me suis buté. Déjà, en fait. il est avantagé et en plus, il se bute, donc c'est sûr que euh, il, ça il a plaît. des résultats. Comme il l'a dit, n'hésitez pas à activer la cloche pour voir la vidéo de mercredi prochain. C'est une, une méthode un peu plus carrée le 5 vous allez voir, c'est Savoir comment atteindre ce genre de barre, ça sera beaucoup plus simple en termes d'organisation. Le 5 3 -1. moi je préconiserais le 5 3 plutôt que le freestyle, et bien évidemment. Je pense que vous en doutez si vous voulez aller chercher des grosses perfs au bench, c'est la dernière partie. L'alimentation ça va jouer aussi. C'est pas en déficit calorique en sèche que vous allez aller chercher des perfs. C'est pas à 8 10 de body fat que vous allez aller chercher une barre à 180. Voilà. là par exemple, il est propre. Là pour faire des perfs, c'est pas le mieux mieux. Là, c'est bien pour être esthétique fort, mais pas pour faire des grosses perfs. Faire des grosses perfs, il faut aller chercher un physique comme moi j'avais quand je l'ai fait, bien fat, full potato en mode tu fais 3 petites mille semaines, c'est pas grave tu as pris du fat, c'est pas grave parce que tu vas prendre de la force. Et après, quand tu vas sécher, tu vas garder ta force, en partie, une bonne partie du moins, et euh, bah, tu auras amélioré tes performances, donc euh, surplus calorique, à fond, à fond, à fond, mais faites attention à ne pas faire trop de gras quand même, faut savoir se limiter. Ah, voilà. tu l'as montré le basing-là, propre. J'étais propre et j'avais des bonnes pertes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez progresser au bench, ça c'est mes fait. conseils. Ce que moi j'ai appliqué, qui a fonctionné sur moi, ce qu'on a appliqué sur nos clients, sur le site finessefusion.fr, qui a fonctionné, on a eu des progressions. Il n'y a pas de souci, des personnes qui ont très bien progressé, comme toi par exemple. t'as appliqué les techniques et ça a marché sur ah, lui par vrai, exemple. <rire> euh, bah Voilà, comme il vous l'a dit, euh, il a sa méthode, j'ai ma méthode en tout cas, tous les deux, on arrive à progresser en musculation ça. et on a aussi des élèves qui progressent avec nous. Si vous voulez euh, faire partie de la team des guerriers, c'est sur www.fitnessfusion.fr que ça se passe. Ce qui est bien avec nos programmes qui sont personnalisés, c'est qu'on sera deux, deux méthodes différentes c ça. pour étudier ton profil à toi. Il y aura forcément une des méthodes qui fonctionnera vu qu'on est deux. Deux points de vue. Voilà. Deux fois oh, de plus de chances. Ce qui se arrive. passe en général, c'est qu'on analyse ton profil. On essaie de se dire bon, lui, ok, je peux le prendre celui-là. Je pense que je peux faire quelque chose de bien avec lui. Si je pense que moi, j'en suis un peu plus capable que Pimouche, je vais le prendre. C'est ça. Mais, euh quoi qu'il arrive, on se concerte sur chacun des profils euh, pour euh, vous apporter les meilleures réponses. Évidemment. Donc voilà, deux coachs rien pour toi, ça se passe sur www.fitnessfusion.fr. Il l'a bien vendu. Et on se retrouve <rire> la semaine prochaine. Euh, C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous, Eddie Joe, Force et Fun.